La lutte contre le changement climatique et pour la préservation de la biodiversité nécessite une politique locale de l'eau cohérente et volontariste. Secours 34 euh, milite depuis 15 ans pour une gestion de l'eau potable, de l'assainissement, des eaux pluviales, des milieux aquatiques et du risque d'inondation qui soit à la fois sociale, démocratique et environnementale à l'échelle de la métropole de Montpellier. Malgré quelques avancées comme la création d'une régie publique pour l'eau potable, beaucoup reste à faire. L'assainissement continue à être délégué au privé. La gestion des eaux pluviales et du risque d'inondation dépend encore trop des intérêts des promoteurs immobiliers. Il nous semble que la métropole peut améliorer sa gestion de l'eau. Pour ce faire, nous proposons de recréer un observatoire de l'eau qui peut être un formidable outil de co-construction de la politique de l'eau au service des élus et des habitants de la métropole.